Salut les gars, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de recette. Vous aurez besoin d'un seul ingrédient, c'est vraiment hyper facile. Et surtout vous pourrez acheter vos noix euh, en vrac. Ce que je fais, c'est que je prends ben, différentes sortes de noix. Ça peut être des noisettes, des amandes blanches, des amandes brunes en fonction du goût. Ça peut être aussi des noix de cajou, des flocons de coco pour faire vraiment du beurre que vous pourrez utiliser euh, de plein de façons différentes. Donc ce que vous faites, c'est que vous torréfiez au four vos noix pendant euh, 10 à 12 minutes. Il faut bien vérifier la cuisson. Et ensuite vous allez juste prendre un blender, donc moi j'utilise un robot ménager avec une lame en S après, il y a certains blenders qui fonctionnent aussi. Ce que j'ai fait pour les amandes blanches, c'est que je les ai passées dans l'eau bouillante pour enlever la peau afin d'enlever l'acide phytique. Je rajoute toujours une petite pincée de sel, euh, surtout dans les amandes blanches. C'est vraiment délicieux. C'est vrai que le beurre d'amande complète a un goût différent que le beurre d'amande blanche. Donc je l'utilise de différentes façons. Le beurre d'amande complète, c'est tellement bon. Quand j'ai pas fait tremper des noix euh, la veille, bah, parfois je fais mon lait végétal minute avec euh, simplement bah, du beurre de coco, du beurre d'amande blanche pour faire un, un lait végétal donc ce que je fais c'est que je rajoute juste un peu d'eau je mixe et voilà c'est prêt j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce vers le haut et abonnez vous à ma chaîne rejoignez moi sur facebook et instagram je poste plein de recettes hyper faciles, hyper rapides, et surtout avec très peu d'ingrédients des choses qu'on peut faire rapidement et surtout qui sont saines et gourmandes